Good morning, le je de aussi une prochaine étude 5 minutes éternelles. Nous la on va entrer dans notre Mishnah et dans la prochaine Mishnah hein, sur les sujets des mamzerim. Qu'est-ce que c'est un mamzer exactement On pourrait expliquer cette, cette Mishnah de manière très simple, mais je préfère là, tout de suite poser les éléments de base qu'on va revoir ensuite plus longuement dans la prochaine Mishnah. À savoir que euh, parmi les mariages interdits, il y a plusieurs niveaux de mariage interdits. Il y a des. Ouais, parmi toutes les femmes qui me sont interdites de me marier avec elles, il y a plusieurs niveaux. Il y en a que la Torah a exprimé leur interdit par un sourd assez. Ouais. Euh, je prendrai des exemples Il y en a que la Torah, elle a interdit par un issour lota assez. Maintenant, même dans les lota assez, il y a les lota assez qui concernent la keouna, les lota assez qui concernent tout le Ham Israël. Il y a par ça, il y a maintenant des raïvé mitot, des raïvé kritot et des raïvé mitot. Si je peux dire, il y a assez lota assez. Gardez en parallèle qu'il y a des interdits spécifiques à la Kiwona ou spécifiques à l'Israël. Kritut et Mitot D'accord C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux maintenant. Vous prenez par exemple dans la paracha, alors on va le voir bientôt dans la paracha, je crois que vous avez quitté On va aller voir, il a le droit à dire, Mitzri ve domi, Mitzri, il a le droit de rentrer quelqu'un, un vrai Égyptien de l'époque. Les, les peuples ont été changés, on ne sait plus qui sont les peuples du plus rive. Chez Bilbel et Taoumot, comme on le dit. Mais on son un vrai peuple mitzri, alors lui, s'il se convertit, on ne pourra pas se marier avec lui, il pourra se marier avec une autre convertie, jusqu'à la quatrième euh, génération, il pourra rentrer dans âme Israël. Lui, c'est le premier, il y aura encore... Euh, on verra tout ça, il ça sera plus longuement exactement, d'accord Ce sera bien amplement détaillé, dans la, beaucoup plus loin. Pour le moment, la prochaine mission, on va parler plus du même ensuite on parlera de tous ces cas particuliers. Donc ça, ça un dit assez, parce que la Torah m'a dit, elle ne m'a pas dit tu ne te marieras pas avec une mitzrit. La Torah m'a dit, tu te marieras avec une mitrique à partir de la quatrième génération. Ok Il y a par ça des laves. Euh, le yavo mamzer. Le mamzer, on va expliquer c'est quoi le mamzer justement. Mamzer, hein, c'est un mot qui a été fait avec l'étymologie du mot, c'est une contraction du amzar, quelqu'un qui est zar. On n'a pas le droit de avec lui parce qu'il il est né d'une liaison interdite. Quelle liaison interdite Ça, on va le voir dans le prochain Mishnah, bien plus longuement, on va déjà l'évoquer dans notre Mishnah avec la vie de Rabbi Akiva qui est très très très rigoureux sur ça. Donc on a maintenant un interdit de lave, interdit de assez l'interdit de lave, donc c'est juste la toile exprime ça par un interdit. Loyavo amoni, il y a aussi lo Dakar, ça fait des fois des problèmes. Quelqu'un qui a, qui a été castré par exemple, euh, l'opération des deux testicules, on va dire, comme ça il n'y a, a pas de discussion, ça, ça fait c'est pas évident qu'il puisse rester marié avec sa femme faire attention quand on doit faire des opérations dans les, dans les endroits comme ça. Il y, y a plusieurs niveaux. Donc là, il y a vos bé, bé Israël, il s'appelle Psoadaka, le pauvre, même s'il si a fait pour des raisons médicales. Je jette les idées, d'accord tout ça, c'est longuement traité dans les Vamot, puis après dans les POSKIM, très longuement. Les interventions de la prostate, comment on la faire exactement Il y a ensuite, donc, on a, on a parlé des interdits, des interdits de AC, des interdits de Lota AC. Parmi ça, il y a, pour les Kohanim, des interdits très spécifiques qu'eux, ils ont des interdits encore plus violents. Ils ont parlé de se marier avec une divorcée, ils ont parlé de se marier avec une zona. Qu'est-ce que c'est une zona non, On en reparlera aussi, il y a une Mishnah beaucoup plus longue aussi qui parlera. Dans les quelques pro prochains paquets, à partir du Péric Vav, je crois, hein, ou Péric Zain plutôt, on va ouvrir le sujet des Kohanim pendant très longtemps. Tous les mariages interdits des Kohanim. Il y a donc zona, halala, il y a euh, une groucha. Ça c'est les interdits de la à part ça, maintenant, on passe à un nouveau niveau, au-dessus. Les interdits haïve toutes, ce sont des femmes que la Torah a dit, que si tu as un rapport avec elles, ce sera Haïve-Karet. Mais s'il si n'y aura pas d'interdit, il n'y aura pas de mort par le Bet-Din. En l'occurrence, celui qui a un rapport avec sa sœur, il n'est pas, pas tué par le Bet-Din. Il y a un Haïve-Karet, il sera frappé par le Bet-Din. Mais il n'y a pas de... de tous les sourds à il n'y a pas interdit de Karet. Et à part ça, bien évidemment, les interdits où il y a condamnation par le bet din c'est les interdits les plus graves, et la femme mariée, c'est la moins grave parmi tous les interdits comme ça, parce que c'est juste Bechenek, et il y, y en a d'autres que ça va avec euh, ce qu'il a, s'il si a un rapport avec sa fille, s'il si a... D'accord Donc on a introduit, en fait, retourné quatre niveaux, AC, l'OTA AC, Karet et Mithot Beddin. C'est ce qu'il faut tenir, avec un petit peu en parallèle l'histoire des Kohanim, est-ce que c'est complètement différent, est-ce que ça concerne aussi Ça, on n'en reparlera pas tout de suite de ça. Il y a, il faut savoir maintenant, de manière générale, un mamzer, c'est quelqu'un qui est né d'une relation interdite, mais la question est de savoir quelle relation interdite. Ah, petite pré pré précision quand même, sur le khayav karet, faut savoir qu'un homme qui a un rapport avec une femme nida, il est aussi khayav karet. Mais là, cette fois-ci, l'enfant, il n'est pas mamzer baruch hashem. parce que sinon, on aurait eu des enfants mamzerim à tous les coins de rue. Alors ça, non, c'est parce que ce n'est pas, pas un interdit de, de lien parenté, c'est juste un interdit technique, c'est qu est comme quelqu'un qui va avoir un rapport avec une femme à Yom Kippur, il est aussi Khaev Karet, mais ça ne va pas faire un mamzer, parce que le problème, ce n'est pas le, le, le, le lien entre cet homme et cette femme spécifiquement, c'est plutôt la situation par rapport au fait qu'elle est Nida pour le moment par rapport au fait que c'est Yom Kippur. On ferme la parenthèse, parce que ça, ce sera plus pour la prochaine Mishnah. Maintenant, on commence à ouvrir notre Mishnah en introduisant la vie de Rabbi Akiva qui est supra-stricte sur les mamzerim. Il y a plusieurs avis dans les Tanaim, à savoir. Qu'est-ce que précisément Rabbi Akiva a fait Mamzer Il y a des avis que ça va sur tout, même les Khaïvé assez, même les Khaïvé Lota assez, même les interdits des Kohanim, ils disent que non, les Kohanim c'est différent. Il y en a qui disent que c'est les Khaïvé Asin, c'est bon, mais les interdits Lav, il, il rend des Mamzerim. Oui, Rabbi Akiva est très strict sur les interdits pour le rendre un en enfant Mamzer. Et dès qu'on dès qu a eu une configuration, alors, la base, l'élément de base d'abord pour pouvoir traiter la question du Mamzer, elle commence d'abord pour savoir si l'homme se mariait avec cette femme. Est-ce qu'elle serait mariée à lui ou non Ça va un peu de pair, mais pas complètement. Soit, si par exemple, je vais marier ma soeur, je vais lui donner des kidouchines, je ne vais pas la marier, parce que c'est un lien interdit, il y a un chayev écrit tout entre nous. Donc même si je veux la marier, je ne peux pas la marier. Alors que si je vais prendre une femme Mamzeret, ou si je vais prendre une femme Mitzrit, que je n'ai pas le droit de me marier avec elle, si je la marie, ça devient ma femme je dois la divorcer, je ne peux pas rester avec elle. Mais pour le moment, c'est une femme mariée, avec quelqu'un qu'elle avait pas le droit de se marier avec lui. Mais elle est mariée. Alors que si je donne des kidushin à une femme mariée, c'est pas ma femme. Si je donne des à ma soeur, à ma fille, c'est pas ma femme. Ok Principe de base. Et ça va de soi, un peu, en parallèle. Pas complètement, mais en tout cas, à 90%, on va dire, que si j'ai une femme avec laquelle, si je lui donnais des kidushin, je ne pourrais pas la marier, c'est sûr que l'enfant qu'on va avoir ensemble, ce se sera un même à qui va. Tout ce que la Torah interdit par love, si tu lui donnes des Kiddushin, elle ne se marie pas la femme. Donc tu vas avoir une mamzerette, femme qui est née d'une relation interdite. Il va lui donner des Kiddushin, son si mari avec elle va pas marier. D'accord Et de ce fait, lorsqu'il va avoir un rapport avec elle et il va avoir un enfant avec elle, il sera mamzer. Voilà pour un peu plus que la pré-introduction, pré et même l'introduction, et même assez d'éléments. Dans notre Mishnah, pour le moment, hein, figurez-vous que c'est un peu délicat, ça aurait fait plus réussi de faire la Mishnah Yud-Gimel d'abord, après on passe dans la Mishnah yud j'aurais Pu faire un cours beaucoup plus court, mais Parce qu'on a vu d'abord qu'est-ce qu'il pense à Biakiva en général, et qu'est-ce que la Michal va nous apprendre sur des cas plus particuliers. Mais c'est pas grave, la Michel a l'inverse. En fait, on parle de Yvamot, donc du coup, on commence avec Yvamot, puis après, on va entendre dans le sujet des Mamzerim. Donc, en tout cas, la Michal enseigne maintenant Amarzir Grouchato va annoncer Khalut va annoncer Khovat Khalut Sato, Yoti, Mamzer. de Mamzer, Divri Rabiakiva. Selon la vie de Rabiakiva, celui qui va être. Marzir Grouchato, celui qui va se remarier avec sa femme. Divorcer, mais attention. Je vais l'expliquer après. D'abord, je traduis. « annoncer Khaloutzato, celui qui va se marier avec sa... » Khaloutza. Il avait une belle-sœur qui était devant lui, qui attendait qu'il fasse le mais il a fait la Khalitsa. Finalement, après trois mois, il regrette qu'il se marie avec elle. Ou encore, « Va-nosez une fois qui a fait la Khalitsa cette femme, il va se marier avec sa sœur. » Dans tous ces cas de figure, « Yotzi, va il à Vlad Mamzer ?» Il devra libérer tout de suite cette femme. Et le Vlad, l'enfant, sera un Mamzer sera un Mamzer, parce que c'est un interdit de lave, dans tous ces cas de figure, c'est la vie de va Akiva. Tandis que Bachachamim pense que, « En Avlad Mamzer, le Vlad, il n'est pas Mamzer dans toutes ces situations. » Et on les explique, « Non, je finis d'abord avec le dernier cas, on m'a dit, « Benossé, Kourvat, Kourchatosh, Avlad Mamzer. » Par contre, Kachamim, sont d'accord avec Rabbi Akiva, que celui qui va marier la proche parent de sa divorcée, alors là, c'est sûr que l'enfant, il sera Mamzer. On commence par la fin, justement, parce que c'est plus facile, le cas le plus élémentaire, tout d'abord, ma femme, je ne peux pas marier avec ma belle-sœur. Ouais, la sœur de ma femme, elle m'est interdite par un sourd carette On apprendra à la prochaine mission à la fin, hein, que si, après le décès de sa femme, il peut se marier avec sa belle-sœur. tant qu'elle est vivante, Il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Ça, c'est l'élément de base. Pire que ça, même s'il divorce sa femme, qu'apparemment sa femme, n'est plus sa femme. Et il a divorcé, elle s'est remariée. elle a déjà refait sa vie, ça fait déjà 25 ans qu'elle est mariée avec quelqu'un d'autre, elle est très heureuse, elle a 77 petits- enfants Malgré tout, on n'a toujours pas le droit de se marier avec la belle-sœur, parce que cette femme-là, parce que sa sœur, ça a été ma femme une fois, et je ne peux plus me marier avec, avec sa sœur tant qu'elle est vivante. D'accord Ça, c'est la dernière phrase de la Mishnah qui me prend. Non, c'est Kourvat Grouchato, celui qui va se marier avec la proche-parent de sa groucha. Là, d'après tous les avis, il sera ma misère. Par contre... Hum, par contre... Alors là, il y a un problème. Il y a deux, il y a deux, deux parties dans la Mishnah. On va commencer d'abord par celle qui n'a pas tellement de rapport avec ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, parce que c'est le premier cas, c'est à Marseille-Brouchatot. Il faut savoir, un homme qui divorce, sa, qui divorce sa femme, il peut se marier avec elle. Sauf un Cohen, s'il si divorce sa femme, il peut se marier avec elle, parce qu'elle a le droit de se marier avec une même la sienne. Mais en tout cas, si un homme divorce sa femme, il peut se marier avec elle, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de mitzvah particulière, mais en tout cas, il n'y a, a pas d'interdit. Pas Sauf si sa femme, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Si elle a juste eu un rapport occasionnel avec quelqu'un, elle a vécu en concubinage, je, sais pas, je pense que c'est la même à la Kha, là le mari pourra reprendre sa femme. Mais si la femme elle est partie se remarier avec quelqu'un d'autre, et qu'après ce quelqu'un d'autre il a soit divorcé ou soit il est décédé, et après il veut finalement reprendre son ex, il n'a plus le droit de se marier avec elle, c'est un passage qui explique dans la Torah que le premier mari ne pourra plus la reprendre qui est déjà au Matzabah Rada, ou je ne sais plus comment c'est lui, c'est néa, non, Matzabah Rada Var, et après il a donné le guet, et elle est partie, va être à l'éhichachir, va mettre, le yukhal bala, le chonelachou, la karta, le premier rit ne pourra pas reprendre cette femme, après qu'elle ait été impurifiée, la toile, qu'elle ait fait ça d'impureté, une femme, une fois à la toile, une fois à la lui, après tu la reprends, c'est quoi ce qui sort, c'est un peu ça. C'est intéressant quand même que la toile a terminé, spécifiquement, que si c'était un rapport, en, dans, un, dans un cadre de mariage. Si elle ne s'est pas mariée avec lui, ça peut raisonner, mais ça ne peut pas faire qu'elle elle fait un euh, purifié pour la marier avec elle. D'accord Je reviens sur la Mishnah. C'est un interdit, un lave de la Torah. Et là, figurez-vous que Rabbi Akiva va nous dire ben là, un lave, ah, t'as dit le mot lave Waouh Lave, s'il si si se remarie avec elle et qu'il va avoir un enfant, sans enfant, ce sera un mamzer. D'accord C'est le premier avis de Rabbi Akiva. Parce que t as, as transgressé un interdit de lave à Marzir château et à de ma il, il, il doit forcément la relibérer tout de suite. Il ne peut pas rester marié avec elle parce que ça ne fonctionne pas. Et il devra nécessairement... Et l'enfant qui naîtra sera un mamzer. Ça, c'est premièrement. Suite à ça, la Michal va me prendre même mieux que ça. Figurez-vous, vous vous rappelez l'histoire de la Yevama qui est un petit peu ma femme À moitié, Midoreta, Midera Banane, c'était pas clair. En général, c'est que Midera Banane. On rencontre de temps en temps des avis qui ont une petite tendance à pousser un petit peu le bouchon, à considérer comme un peu une femme mariée. Minatora, la Yevama... Quand son frère décède, elle attend que je lui fasse le hiboum. Quand elle attend que je lui fasse le hiboum, cette femme-là, elle est un peu ma femme. Parce que c'est pas une femme libre pour se marier avec n'importe qui. Et elle a un interdit d'aller se marier avec n'importe qui même. Euh, D'accord D'après plusieurs avis, même l'équilibre ne fonctionne pas avec elle. Parce qu'elle est considérée comme un peu mariée à la famille jusqu'à quelqu'un qui décide de faire le pas. Jusqu'à maintenant, on a appris que, bon, s'il y en a qui va décider de faire le pas et d'aller se marier avec elle, là, il concrétisera ce qui était sa... Sa femme au car, ça va devenir sa femme, sa pleine femme. Mais jusqu'à maintenant, on avait appris une chose que si jamais je lui fais la Khalidza, je la libère. Donc, c'était pas ma femme. La figurez-vous que selon la vie à qui il va, eh ben non, c'est. Lorsque tu, lorsque quelqu'un fait la Khalitsa à une femme, c'est très violent. C'est considéré comme si il la prend pour la pour la ressortir. Minatura. Le troisième cas de la Mishnah, je saute que le deuxième va annoncer Khaloutsato pour le moment. Je passe au troisième cas, elle va annoncer Korovat Khaloutsato, celui qui va se marier avec la proche parent de sa khaloutza. À partir du moment où j'ai décidé moi de lui faire la Khalitsa, c'est considéré comme ma femme, que je me suis marié pour la divorcer. Et que dans ce cas-là, sa sœur, elle me devient interdite comme ma femme, que sa soeur est interdite. Et maintenant, je passe aussi au cas du milieu, c'est annoncer Khaloutsato. Une fois que je l'ai libéré, je lui fais la Khalitsa, finalement je regrette, je veux me marier avec elle. Là, la Torah, elle m'a aussi explicité. Que. Elle euh, va s'expliquer. L'eau y venait. Euh, Kachayas la et laïchachar l'eau y venait. L'eau y T'as dit le mot l'eau y Il recompute. avec kevan cholo banachouve l'eau y venait. Là, comment elle explique Comme ça, elle Il pense qu'il y a un interdit de lave maintenant. Si tu as, avais la possibilité de faire le e tu as décidé de la repousser, de dire non, je ne fais pas l'e-boom, je fais la khalitza. Là, tu interdit de reconstruire. Oh, interdit. Lave. Lave mamzer. Donc, on a les trois cas. Marzir Kouchato, celui qui a divorcé sa femme elle est parti se avec quelqu'un d'autre, après il veut la reprendre. Ou encore, celui qui est noncé Halutsato, celui qui va se marier avec sa propre Halutsa, parce que la Torah l'a donné un lave de reprendre la femme après. Ou encore, annoncé Krovat Halutsato, celui qui va se marier avec la proche-parent de sa Halutsa, que la Torah elle considérait elle considérait que quand tu, la, quand tu le fais la Halutsa, tu la prends et tu la rejettes. Et puisque tu l'as prise, c'est comme si tu t'es marié avec elle, et donc, tant qu'elle sera vivante, tu ne pourras plus te marier avec sa sœur. Yotsi, donc, il devra divorcer. Euh, il devra la, la libérer tout de suite, il ne pourra pas rester avec elle. Il me dérange le, le mot Yotsi, il ne doit pas lui donner un guet, il n'y a pas de nécessité de donner un guet. Personne ne soulève la, le mot Yotsi. C'est-à-dire Yotsi, il devra la libérer tout de suite, il ne peut pas rester avec elle. Vea à Vlad Mamzer, et le Vlad qui naîtra de cette union sera un Mamzer. Est-ce qu'il y a ici un interdit de lave dans toutes les situations Divré Rabbi Akiva, telle la vie de Rabbi Akiva, tandis que pense pas de Aucune situation de mamzer ici. Le premier cas, celui qui remarie sa femme après divorce, on interdit de lave, un lave, on ne fait pas un mamzer. Le deuxième cas, non c'est Sato, c'est de nouveau, Loï, venait de un lave, donc on ne fait pas un mamzer avec ça. Et à part ça, nous, c'est Sato, ils sont bichlal, ils ne sont pas du tout d'accord avec l'histoire que quand tu rejettes la femme, ça signifie que tu la prends, que tu la rejettes, pas du tout. Tu ne dis pas comment, et tu la laisses passer. Tu la prends pas et tu la rejettes. Non, tu la. Tu, tu, tu, tu, tu la rejettes, c'est tout. C'était ta, ta, ta, ta femme au quart, Midera Rabbanan, on a, on, a, on a donné un petit peu un rapport d'union un peu marital avec cette situation-là. Dès que tu la rejettes, c'est fini, c'est plus ta femme, Minatora. Et donc le Vlad il sera sûrement pas Mamzer, c'était pas ta femme que tu as divorcée, ni rien. Donc ça, donc ta belle-sœur, la belle-sœur, en fait, elle ne sera pas Mamzer. Elle ne fera pas Mamzer. D'accord Et après on a compris, on a expliqué la fin de la Mishnah que modim Khamim, croit Goshato, que Chamim reconnaît que celui qui va se marier. Avec l'approche parent de sa divorcée, là, le blague, il sera bien évidemment en même zère, parce que ta femme, elle t'est interdite, et même s'il la divorce, il ne pourra pas se marier avec sa soeur, ni avec sa fille, ni avec sa mère, ni rien. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine La Khakol c'est là.